« Salut toi, tu vas bien ?»« Une fois n'est pas coutume, ça commence par ma petite routine habituelle. »« Au moment du départ, on est en période estivale, hein, c'est le cœur du mois de juillet, là, et euh, il fait chaud. »« Donc euh, je roule équipé, hein, ce, qui, ce qui représente à peu près uniquement deux mois de l'année. »« Donc je me change, tout simplement. »« J'ai une tenue pour, euh, pour transiter sur ma bicyclette, et puis quand j'arrive au travail... » Je vais dans mon petit casier et puis euh, je prends mon linge propre que j'ai amené, ou alors que j'ai amené dans mon sac aussi d'ailleurs, et je me change intégralement de la tête aux pieds. Voilà. Euh, je roule euh, actuellement en short avec un t-shirt technique et euh, je me change totalement, totalement jusqu'au sous-vêtement. On, on dispose d'une douche euh, dans ce merveilleux local vélo qui est immense et qui regorge totalement de vélo, c'est phénoménal. Euh, à savoir qu'il y a une, une vraie culture vélo euh, dans mon entreprise depuis bien avant euh, le confinement euh, voilà. il, a, il a toujours été blindé euh, ce local par contre la douche euh, j'en ai jamais senti le besoin jamais expérimenté donc je me change de la tête aux pieds y compris les souliers hein. je, Là, euh, en ce moment je roule sur mon Specialized Roubaix en plastique je, je m'amuse beaucoup avec et là, <rire> actuellement je réalise que je ne l'avais pas roulé euh, en vélo taf depuis ma nouvelle adresse, en fait, Besonnaise. Et euh, bah ça devient un petit peu opportun pour un trajet de d'un peu plus de 15 km, ça devient opportun de, de l'utiliser, finalement. <rire> J'y vois quand même un gain en rendement. Ce voilà, n'était pas forcément le cas quand mon trajet était purement parisien. Et donc j'ai mes chaussures à cale aussi, hein, mes, mes belles chaussures euh, Giro noires à au vélo. Donc ça prend un peu de temps, hein, voilà. il faut compter euh, entre le moment où j'arrive au local vélo et le moment où je repars avec mon vélo, il se passe 5 euh, bonnes minutes avant que je puisse euh, repartir. C'est un petit peu une perte de temps, certes, mais c'est une question de confort. Ça m'évite de rouler avec mon jean aussi parce que voilà, je suis mieux en short et puis euh, c'est un short euh, un, peu, un peu de sport, enfin voilà, un peu euh, sportswear comme on dit. Et ça m'évite tout simplement de, de, de limer hein, mes jeans. Euh, tous les vélotaffeurs et les vélotaffeuses euh, savent exactement de quoi je parle. Les jeans ont une durée de vie euh, assez courte à l'entrejambe avec le vélo taf. Et comme ça je les préserve, hein, mes pantalons. Alors c'est mardi soir. Euh, on est parti pour un trajet un petit peu atypique. Voilà. J'avais envie de prendre euh, par les... Les hauteurs du Mont Valérien, voilà, pour me faire un petit peu mal, même si j'avais décidé de rouler très tranquille, vraiment très posé, voilà, là il y a quelqu'un avec un, un vélo de ville tout à fait classique qui me dépasse à vive allure, c'est dire à quel point j'avais pondéré l'allure dès le début. Bon alors je me connais, je pars tout doux tout doux en me disant c'est tout doux et puis il y a toujours un moment où je me mets à tartiner comme un goré, mais <rire> globalement voilà, la moyenne était raisonnable. Voilà, Je me suis fait plaisir ces derniers jours en termes de moyenne élevée mais bon, c'est pas comme ça tous les jours. Et puis opportunément quand je filme c'est quand même plus sympa de, de pondérer l'allure. Ça chahute moi tout simplement. C'est pas gentil ce que vous venez de faire là Là, je me suis trouvé un petit peu euh, dans un guépier, là, entre le bus qui, qui arrivait de ma droite et, et qui repartait un peu sur la gauche et euh, la voiture qui venait raser le bus. Mais entre les deux, il y avait moi. <rire> je suis pas une tranche de jambon dans un sandwich, messieurs-dames, s'il vous plaît. Alors, une fois n'est pas coutume, donc, euh, je prends Avenue de Versailles pour rejoindre euh, la porte de Saint-Cloud. Pourquoi je fais ça Parce que le matin même, j'ai vu un tweet de Jeannot le Cyclo, si tu ne connais pas, suis-je le cyclo sur Twitter, sur Youtube, qui nous informait qu'était apparue, <rire> le matin même, une piste cyclable sur les quais de Seine, euh, sur la portion de Boulogne à, euh, à l'hippodrome de Longchamp. Mais je n'ai pas hésité une seconde, je suis allé voir ça. Et ça m'a donné aussi l'occasion euh, de voir aussi, parce que je n'avais pas eu l'occasion de le voir, sur un axe excessivement roulant de Boulogne, des piste, bien larges de chaque côté. Une espèce de, de truc qui n'arrive que dans les, les rêves, quand tu fais de beaux rêves la nuit. Et tu te dis, oh, c est, c est, sur cette route de la reine ce serait tellement bien d'avoir une piste de chaque côté. Mais que nelly ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Hein Orange. j'ai un 12 b pour aller tout droit. Ouais. L'idée euh, Boulogne, euh, c'est rien ou c'est tout, mais... Euh, ah, je pense qu'ils sont juste bois de feu. Et devait va être placé sur celui-là, normalement. Et alors, euh, complètement euh, <rire> abasourdi par euh, ces deux coronapis de chaque côté, je, je constate qu'en plus, à Boulogne, il euh, y a eu une campagne de mise de panneaux de cellules de, de cellule passage cycliste au feu. Incroyable. Ah bah ça fait pas de bruit du tout ça. On hein. l'a vu, euh, c'est super homologué ce machin. Bah tiens justement j'ai remarqué que cette semaine à Paris notamment, parce que quelques villes environnantes aussi l'ont fait, il y a eu beaucoup de contrôles anti-bruit. Euh, notamment euh, en ce qui concerne les deux motorisés. motorisées. Eh bah tant mieux, dis donc. Hein. Es assez prêt Est-ce que je commente Bon non, j'ai pas envie. Abruti Peut-être. Oh, il y a du verre partout, putain C'est pas malin, ça, madame. Non, ouais, et le verre, bah, on est en plein dans la saison. Hein. Voilà, J'ai eu ma première euh, crevaison ouais, lente. Assez euh, assez hein. La semaine dernière, ma première de 2020. Hein. Espérons que ce sera la seule. Oh dis donc, regarde le panneau. se sont complètement lâchés là. J'ai même pas fait gaffe. Je se aller partout. Devant, derrière, à gauche, à droite. Je sais même pas quel M12 c'est celui-là. Oh putain, mais c'est l'éclate je suis très très vulgaire là, cet pour quoi, ça fait. C'est pourquoi ça Ah, c'est pour tout droit et à gauche. Ah non, mais sans déconner. Ils ont la foi à la Boulogne quand même. Hein. Ils se sont dit, bon, perdu pour perdu. On va les faire passer partout, n'importe comment. En rouge, au vert, à l'orange. Dans tous les sens. C'est une manière on le coin, les deux sont sur le potard. Alors c'est juste pour tourner à droite. C est, c est tu l'auras compris euh, à cet instant-là, j'avais l'enthousiasme, mais euh, au, au taquet, au maximum du maximum. J'avais jamais vu des panneaux comme ça. Avec des flèches dans tous les sens. La fête au M12. De partout, partout, partout. Qu'est-ce que je peux faire ici Putain, je peux y aller. Oh, oh, oh. Oh, oh pas ça les gens en rouge. Il y a du vert partout sur cette piste. Oh là là, regarde. Oh là là. Alors, c'est par où qu'on va maintenant. Prendre les, les Ketsen Seine. Alors, parc de Boulogne, il y a le nombre hôpital de nombreux l'hôpital en va On Paris. Ouais. Faut que avance un peu là, non Ça continue pour la piste là. Je me signale. Je tourne à droite. Ah, ça se gâte. Ça se gâte là, c'est partagé avec les buts. Et alors théoriquement à droite, je vais trouver. Euh, ça monte, ça monte. Attention, j'ai fait du vélo. Ouais. Donc là, je devrais pouvoir. Il est sur la droite sur une bidire, on est d'accord. Mais oui. Désolé mais là c'est totalement révolutionnaire. Putain, je peux vais souillé ah, par contre, le, le, le bitume est dégueulasse. Bon, oh, c'est les deux RM qui vont être contents quand ça bouchonne. C'est ça, je dis rien. Bon, là, c'est plus de l'enthousiasme. C'est carrément le niveau mental d'un gamin de 5 ans euh, le matin de Noël. Je reviens pas, je n'en reviens pas. C'est incroyable comme les choses se sont accélérées euh, ces derniers temps. Aïe, aïe, aïe. Il y a plus de 30 ans de progrès en cyclabilité qui se sont faits en, en. deux mois. C'est plus ou moins le kiff là, hein Oh j'ai un panneau. Non. Oh bingo, je pas aller tout droit. J'ai des damiers de priorité. C'est moi qui ai des priorités, je sont mes damiers. Ah et pas ça Hein Moi, ils sont tous dessus quand même. Hein. Alors, je vais calmer tout de suite les ardeurs de, de celles et ceux qui disent « Ouais, maintenant, du coup, il y a des bouchons. » D'abord, il y a toujours eu des bouchons ici, à cette heure-là. Hein. C'est avéré. Et puis non, ça fluidifie, en fait. Alors, aux intersections, peut-être que c'est un petit peu plus compliqué. Mais après, le fait que les autos soient que sur une voie, ça simplifie beaucoup le trafic. Alors, on me dit pas que j'ai un panneau aussi, là. Oh, non, alors là, c'est trop, hein. <rire> tu peux y aller aussi. Non. Bon, on va prendre la passerelle et on va monter à... On va monter à sur elle. C'est pas sur elle du tout, c'est saint Alors, je t'avais présenté une seule fois cette passerelle magnifique, qui est une passerelle piétonne. Euh, là je, je traverse euh, sur la nouvelle traversée cyclable j'aperçois une dame avec une poussette sur la rampe donc euh, je la joue faire play. je descends du vélo et je le pousse tout simplement et puis je vais m'en mettre plein les mirettes parce que là c'est juste magnifique euh, cette passerelle qui, qui va remonter euh, sur les hauteurs de Saint-Cloud tu vas voir qu'il y a un col sur cette passerelle voilà comme c'est joli profite, c'est gratuit <rire> on est en bordure du bois de Boulogne Là, sur le domaine de Boulogne-Biancourt, mais 50 mètres derrière, c'est Paris, puisque c'est le bois de Boulogne. Et donc, je m'apprête à remonter cette magnifique passerelle qui est totalement aménagée pour les personnes à mobilité réduite, les poussettes, les vélos, tout ce qui roule en fait. C'est-à-dire qu'il y a des côtés où il y a des marches et d'autres où il y a des rampes. La défense droit, là. Super lumière ce mardi soir. Et on arrive au col. Tout est beau sur cette passerelle, même les, les réverbères, tout est magnifique, je trouve. Je réalise que je n'ai jamais descendu, je l'ai toujours monté, en fait. Donc je vais monter euh, euh, ouais, à niveau euh, à niveau géologique, <rire> je ne sais pas si c'est le bon terme, topographique, je ne sais pas non plus, à, à hauteur du Mont Valérien, mais un petit peu à distance, hein. je ne vais, vais pas aller le rejoindre, je vais couper avant. Mais là c'est euh, la grimpe jusque là-haut. Tout ce chemin euh, n'est pas inédit pour toi si jamais tu avais vu cette euh, Deliops que j'avais partagée euh, il y a près de deux ans maintenant. Alors, ça tombe bien que ça, ça grimpe sévère, comme ça j'ai le temps de, de profiter du paysage. Hein, on est dans les favelas de, de Saint-Cloud, hein. c'est juste plein de petites maisons à, à 10 millions d'euros partout. <rire> voilà. Mais c'est super, et puis là en plus, avec cette lumière de, de fin d'après-midi, c'est extraordinaire. Un vrai régal. Mais ça grimpe, alors après j'ai tout mis à gauche, j'ai les genoux fragiles, euh, naturellement, puis spécifiquement en ce moment, hein. je pense que le, le confinement n'a pas fait de bien non plus. Et, euh, donc euh, là j'ai tout mis à gauche, j'ai j'attendais que ça passe quoi. J'ai fait aucun effort, j vraiment en mode euh, feignasse, euh, voilà. On y va tout doux, on mouline, on euh, va pas plus vite que la musique et, et ça va bien se passer. Ça, on les trouve Partout. Partout. C'est chiatique. Oui ce sont les cartouches de protoxyde ouais. dont j'ai parlé euh, sur Twitter euh, cette oui. semaine. On ouais. en voit plein sur les pistes cyclables, sur la chaussée et tout ça. Enfin c'est hyper dangereux parce que t'as une roue qui peut se dérober là-dessus. Alors j'ai attrapé un petit bâton pour appuyer sur les boutons. T'as vu ma technique Une petite ruse. En même temps, je viens de prendre la cartouche de protoxyde à pleine main. Je crois qu'il va pas faire froid là-dedans. C'est mon chéri Mais pour bien là ah. Come on Instant, tout est faible. Je vais poser le bâton ici pour les suivants. Hein. Voilà Hop. On n'a pas tout à fait fini de grimper là, je crois, je ne sais plus, ouais, ça, va se... ça va se tortillonner un peu, on a un beau panorama mais on ne distingue pas tellement la défense, hein. oh là là, le sacré cœur messieurs dames, là avec l'ultra grand angle, on ne verra rien, mais on a un beau sacré cœur là. Petite maison de caractère. Et ben, on est bien. Allez, on va reclipser. Alors voilà, hein, on réattache les chaussures aux pédales. Et puis si tu croyais que ça ne plus, <rire> ça continue. <rire> Après la petite pause, c'est un peu casse-pâte d'ailleurs de repartir en pleine montée quand tu es un peu à froid comme ça. Alors là, je découvre un feu à boucle magnétique. Je pense qu'il y a une boucle magnétique. Je pense que j'ai aucune chance qu'il passe au vert. C'est ça. Mon ah, vélo est en plastique. Hein, donc... Euh... Bon, eh ben, écoute. Voilà ce qu'on va faire. Pour rester absolument dans les règles. Je vais même pousser le vis, tu vois. Voilà, ça marche très vite du coup. Allez Oui, même passer. Ça c'est typique des aménagements pensés uniquement pour la voiture ou le piéton, mais pas pour le vélo. T'arrives avec ton vélo en carbone, forcément la boucle elle peut pas te détecter. Alors qu'avec ton croix de fer en acier, elle te détecte. Parce que c'est de l'acier. Discrimination. C'est bon mais c'est haut Oui. Je suis pas sur la bonne voile. Lui non plus, t'es pas sur la bonne voie. Alors, euh, bah ça continue à monter, tiens. Euh, bon, euh, on est, depuis qu'on est à Saint-Cloud, il hein, y a zéro aménagement cyclable, rien du tout, peanuts. Là, les cornapistes à piste n'ont jamais vu le jour. Hein. C'est un peu dommage, je suis sur un axe qui est assez roulant en plus, donc... Euh, un peu, euh, un peu anxiogène j'imagine pour euh, beaucoup de cyclistes, moi je m'en accommode très bien parce que j'ai pris l'habitude de rouler euh, sur des itinéraires comme ça. C'est une question d'habitude et puis c'est une question de, de prendre sa place un petit peu sur la chaussée. Mais tu, tu pourras constater sur tout ce trajet, depuis Saint-Cloud, là on est à Suren, euh jusqu'à reuil malmaison où ça frémit un petit peu plus quand même en termes de cyclabilité. Mais euh, voilà, c'est très véhiculaire. Ça, ça me change de décor la piste de, de Boulogne là en l'occurrence et de Paris. Quelle lumière, je m'en remets pas. C'est très très chouette. Oula, je peux pas passer loin d'une portière. Ces gens me ralentissent. Alors voilà, hein, on n'en parle pas assez, hein, mais bien souvent je suis ralenti par le trafic automobile alors je tiens mes distances euh, bon évidemment l'image de la GoPro avec son très grand angle a tendance à amplifier la distance par rapport euh, au véhicule euh, qui me précède mais euh, en réalité euh, je suis quand même beaucoup plus proche quoi. et toujours obligé de freiner j'ai eu une petite hésitation là. Euh, je me souvenais plus très bien, là, le, je, je roule à la boussole en fait, hein, sans aucun guidage euh, GPS donc euh, j'y vais de mémoire, mais bon euh, au gré des saisons et des lumières euh, la mémoire n'est pas la même, tout simplement. Ça faisait un moment que je n'étais pas passé par là, donc euh, j'avais oublié. Ça faisait quand même ouais, quelques semaines. J'ai pris euh, à peu près cet itinéraire-là pendant, euh, pendant le confinement, je me souviens. Mais c'était encore euh, le printemps naissant. Il y avait moins de feuilles sur les arbres, en l'occurrence. Là, Du coup, c'est très paisible. Sur cet axe, c'est beaucoup moins fréquenté que le, le précédent depuis que j'ai pris euh, euh, le virage à droite et à partir de maintenant ça va dévaler sévère ça dévale mais très très fort à tel point que j'ai pas envie du tout de faire la grimpette dans l'autre sens parce que du coup euh, elle est très courte et elle fait mal alors que, que toute la montée que j'ai fait depuis la passerelle de, de Boulogne euh, était beaucoup plus diluée plus longue donc plus diluée et là, je me retrouve rue Abyssomère euh, derrière une voiture qui roule à 22 à l'heure, quoi. Tu t'es embêté à grimper euh, les, les, les contreforts du Mont Valérien, là Tout ça pour descendre Qu'est-ce qu'il dit le compteur 23, quoi Non, mais remboursé. <rire> C'est pas possible. Bon, tu l'entends, le, le moyeu à Cressel des roues d'été suisse de mon épouse, qu'elle m'a monté sur mon roubaix... Euh. <rire> C'est une arme redoutable pour signaler ta présence, notamment auprès des piétons. ce qui fait vraiment beaucoup de bruit, dès lors que tu pédales pas. Bon, alors on parlait de véhiculaire, voilà. Euh, le boulevard de l'hôpital Stel euh, en est une illustration parfaite. Là c'est du gros véhiculaire, tu vas voir que je vais cohabiter avec des, des gros poids lourds. C'est deux fois de voies, et c'est un feu en rouge, je ne sais pas pourquoi. L'onde verte doit être à à 20 km/h, parce qu'à 30, euh, à chaque fois, il faut patienter un petit peu au feu quand même. C'est en quand quand t'as l'épide à la cale, parce qu'il faut systématiquement que tu l'éclipses. Euh, ça devient un petit peu usant, euh, à force. Mais là, tu vois, c'est criant, c'est un feu, un rouge. Pourquoi C'est nul. Parce qu'en plus, ça veut dire que tous ces gens, là, à chaque fois, bah, ils relancent leur moteur, euh, ils mettent un coup de gaz, en fait. Je me demande si au plan de, de la pollution atmosphérique... Euh, c'est pas un peu tragique Oh, il est arrivé vénère, Bon, je dirais un petit 85 km h au moins. Très très vite, très très vite. Évidemment, je vais le retrouver. Bon, voilà, quelques poids lourds et tout. C'est un petit peu, quand tu es sur une petite bande cyclable comme ça, alors voilà, c'était préexistant, ça existait déjà, euh, il y a deux ans, la première fois que je suis passé par là, cette petite bande, mais c'est quand même impressionnant quand tu es sur ta petite bande sans protection, sans rien et puis qu'il y a cette grosse toupie qui arrive à balle à côté de toi, puis ça fait beaucoup de bruit, en plus. Euh, une place devant. Je me gare n'importe comment alors qu'il y a une place et en plus je t'ouvre la portière la gueule. Alors là je vais juste traverser. On est bien. Donc euh, je passe au rouge, hein, mais c'est pour traverser, voilà. Oh, il y a de la coronadiste en face Ok, je prends. Ok, je prends. Tu as remarqué tous ces jeunes sur ces vélocipèdes Eh bien, ça, c'est c'est, un goût de, me... de mon enfance, quand j'avais le même âge, en fait. Oui, Il y a des petits vélos jeunes. J'ai l'impression que ça revient de plus en plus. Je vois de plus en plus de jeunes collégiens, lycéens, à vélo, dans nos villes, se réapproprier l'espace et rouler en bande, comme ça. Et y compris dans des villes très très euh, fantasmagoriques comme Paris hein, où il y a beaucoup d'idées reçues sur le fait de se déplacer à vélo beaucoup de gens euh, ont cette idée chevillée au corps que que c'est très dangereux de faire du vélo à Paris bah écoute euh, franchement c'est moins risqué que exactement là où je me trouve là actuellement euh, je cherche euh, un moyen de traverser légalement et proprement euh, cette euh, deux fois trois voir pour aller rejoindre l'aménagement cyclable sur le trottoir qui est de l'autre côté. Voilà. J'y arrive, donc on est euh, tout en bas de Reuil et puis euh, je vais remonter le, le pont de Château, en direction de Château, pour aller prendre euh, la Voie Verte, euh, le chemin de Halage en fait, qui est normalement destiné à être transformé en véritable Voie Verte cet été, j'attends ça avec impatience. Alors, évidemment, il y a du trafic sur ce, sur ce pont. Hein. Bon, il y a deux fois trois voies pour les voitures. Et puis, il y a juste un trottoir pour les cyclistes et les piétons. Oh, mais dis pas qu'il faut redescendre pour remonter. Ça, ça me plaira pas. Hein. Ouh, punaise Mais bien, ce fait si. C'est nul C'est nul Attention, je fais du vélo. Ah, le col du pont de Château. Bon, les petits clics que tu entends là, c'est mon boîtier de pédalier qui croinque. Voilà, ça fait trop longtemps qu'il faut que je m'en occupe et que je m'en occupe pas. Mais il va falloir changer le boîtier de pédalier. Bon alors là c'est carrément la carte postale, hein, ce fameux pont de Château avec cette petite église euh, qui trône, c'est euh, mimi comme tout. Là on arrive euh, dans le département des Yvelines, le 78, tout coquet, tout boisé, tout fleuri, tout vert, verdoyant, et euh, bah, ça va être un régal pour les yeux tous ces bords de Seine là. Alors je ne connaissais pas ce, ce passage. Et j'ai vu ce cycliste qui s'engageait, donc je me suis dit, tiens, je vais tester. Effectivement, ça, ça m'économise un croisement un petit peu hasardeux, un peu plus bas. C'est pas mal. Par contre, c'est pas très légal. Hein. Il y a marqué cycliste pied à terre et tout ça. J'ai jamais posé les pieds à terre, j'ai même pas déclipsé les pédales. Et puis là, on est, on est sur le, dans les jardins de l'église, donc c'est pas trop. C'est pas dans les règles, monsieur Louc. Je le referai sans doute pas. Mais voilà. par curiosité, j'ai suivi. On arrive sur cette euh, emblématique chaussidou hein, de Château. C'est une voie de circulation générale dans les deux sens, avec matérialisé au centre euh, l'endroit où doivent passer les véhicules motorisés, et deux pistes de chaque côté. Et en fait, euh, les, les autos sont censées ralentir pour se, pour se croiser. Voilà. Mais il n'y a pas matériellement deux voies distinctes pour les autos dans les deux sens. On arrive sur la portion gravel, le chemin de halage, qui est très poussiéreux et très glissant en ce moment, parce que comme il n'avait pas plu depuis très longtemps, euh, voilà, c'est très sableux. Donc avec mes petits pneus en 28 qui sont des pneus de route, euh, moi je serre un peu les fesses, c'est moins agréable euh, qu'avec euh, des pneus en 35, c'est mon croix de fer, hein, évidemment, et qui sont en plus des pneus de gravel, donc avec un, une bonne accroche pour ce type de, de chemin euh, gravelin, <rire> en l'occurrence. Je ne sais pas du tout comment YouTube va digérer euh, cette scène-là parce qu'il euh, y a beaucoup de feuillage et beaucoup de mouvements et beaucoup de vitesse Et en général, euh, YouTube, son algorithme de, de, de compression, euh, a beaucoup de mal et nous vomit une bouillie de pixels. Bon, je croise les doigts. Regarde comme c'est beau, tous ces contrastes, toute cette verdure. Est... On, est, on est sur mon même trajet euh, domicile-travail, sauf que j'ai pris un autre chemin et je me suis donc assuré ces 8 km. Euh, de bord de Seine, dans la verdure, euh, à l'abri des véhicules euh, 90% du temps. À part sur ce qu'est Charles de Gaulle, à euh, carrière sur Seine. Où... Mais c'est très apaisé, C'est pas du tout un axe de transit, c'est vraiment un axe de, de desserte locale. Donc, euh, oh là là là, ce ciel, ces nuages, ces saules pleureurs. Mmh. Ça me change de la dévalade du tramway, de la défense à besoin. Il y a quand même une belle alternative. Je me souviens avoir dit exactement la même chose il y a deux ans sur cet itinéraire. Mais bon, bref, on ne le redira jamais assez. Mais c'est important de, de s'oxygéner, de changer de trajet, même si euh, j'ai troqué 15 km pour 20, euh, avec beaucoup d'ascenseurs ém émotionnels. Hein, parce que là, on, on arrive de 10 km de, de zone très urbaine. Et plus anxiogène que mon trajet habituel, d'ailleurs. « Attention à votre porte, monsieur !»« Merci. »« Ah, j'ai failli devoir déclipser, hein !» monsieur, il avait un pipi hyper pressé. <rire> Donc il courait pour aller faire son pipi, mais euh, je voulais pas déclipser mes pédales, quoi. Alors on est toujours à Carrière-sur-Seine euh, c'est une configuration un petit peu spéciale c'est le seul endroit où Carrière et Beson se touchent en fait puisque la ville de Houille, les Eaux-Villois n'ont pas de littoral sur la Seine c'est les deux villes de Beson et de Carrière qui vont venir à touche-touche ici Et donc à mesure qu'on s'approche de Beson, ça devient le chaos là on va dire au revoir au bitume et on arrive au niveau des travaux de la future passerelle qui sera le chantier Eole. Et alors, il paraîtrait que cette passerelle, euh, donc piéton-cycliste, euh, cette passerelle va railler en, en hauteur, hein, le long de ce viaduc, va railler carrément la défense. Alors, euh, bon, je ne me suis pas trop renseigné là-dessus, mais euh, ce serait quelque chose de plutôt pas mal. Par ailleurs, l'endroit où nous nous trouvons actuellement va officiellement devenir un itinéraire cyclable à part entière, donc bitumé correctement, Donc, il va y avoir une phase de travaux. On remarque, non parce que sur l'autre rive, euh, à gauche, c'est euh, pas me en fait. Ça peut-être rester comme ça, mais un peu plus aménagé peut-être, je sais pas. Enfin c'est surtout là, du viaduc qui a besoin, alors là c'est le tiers monde. Les racines, ça chahute, les cailloux partout. Aussi j'espère qu'il y aura du bitume quand même, s'il vous plaît. Enfin quoi qu'avec tous les arbres après, il va pas durer longtemps le bitume avec les racines, malheureusement. Oh c'est graveux. Oh c'est très grave. Donc je te parlais de ce chantier EOL et de cette passerelle qui va être accolée. Ben, on va le voir tout de suite, là, on y arrive. Ça, ce serait une véritable révolution, si, si c'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire, ça reste en aérien non-stop d'ici à la Défense. Alors si en plus on bitume une belle voie verte pour rallier cette passerelle, ce sera sans doute mon quotidien. Look at this baby. Donc, on voit bien, hein la manière dont c'est gaulé, hein. a... au-dessus des pylônes, il y a vraiment la voie ferrée qui va passer. Et à gauche, ce sera la passerelle. Là où il y a des, des petits arcs. De ce que je comprends. C'est plutôt génial. Bah, le gros Z, en effet, là, dans, dans la flotte. Oula, c'est très gravel. Oh oui, mon dieu. Ah bah je suis chaussé petit là Gravel 28 comme on dit <rire> c'est pas du tout des pneus de gravel que j'ai encore je peux avoir des bons pneus qui accrochent bien en 28 mais non c'est des, des pneus en route donc c'est des petits coups de passe comme ça ça arrive rien là et donc euh, le mordant, là, il y a des trous partout, des ornières, des, des grossières... Ouais, c'est clair que tu sers les fesses dans ces cas-là. Mais voilà, avec euh, la perspective que tout ceci soit réellement converti en voie verte, donc euh, où tu peux passer avec n'importe quel vélo, finalement. Bon, après ça passe avec le vélo de route, il n'y a, a pas de souci. c'est juste que tu vas prudemment et un petit peu euh, sur le qui-vive, un peu tendu, on va dire, hein, tout simplement. Je sers quand même beaucoup plus les fesses que quand je suis sur mon là, ici. C'est pas les mêmes sensations. Hein. Sauf que ça glisse et tout. Et puis euh... bah, il n'a pas plu depuis très très longtemps, donc euh... c'est excessivement poussiéreux, poussiéreux, sableux, caillouteux. Il y a tout le cocktail pour aller se mettre au tard. Alors c'est marrant parce que avant même que je connaisse l'existence de ce projet de voie verte. Euh, J'avais déjà euh, souligné euh, à la mairie de Beson, euh, signalé euh, le, le, le piètre état de, de cet axe-là. évidemment que ce n'est pas un, un axe qui est, est circulé par des véhicules motorisés, du moins euh, à part euh, les riverains des, des bateaux et péniches. Euh, donc c'est pas très intéressant électoralement, on, on va dire. Sauf que voilà, maintenant c'est acté, et puis c'est fait en concertation avec toute la communauté de communes, euh, du Val-de-Seine. J'arrive euh, tout en bas de Beson. Là, le, le, le pont de Beson est à 100 mètres sur ma droite. Et je vais cheminer euh, le long du lycée pour rejoindre euh, ma rue Maurice Berthaud. C'est assez mal gaulé, ce, ce carrefour-là. C'était excessivement long. Cependant, un bouton d'appel, mais euh, je, je crois que ça doit être le feu le plus long de, de Beson. Il s'est passé vraiment beaucoup de temps avant que je puisse traverser. Après c'est normal, c'est dans le maillage de, de tous les, les échangeurs pour aller euh, passer en dessous le pont, euh, monter dessus en sortir c'est quand même un, un nœud assez important et, et aussi euh, de par le fait que bah, euh, le premier pont euh, en aval c'était le pont de Château, donc c'était 8 km avant et ça explique euh, cette densité de trafic euh, pour venir euh, chercher les ponts euh, pour traverser la Seine parce que juste deux ponts en 8 km par rapport à toute la densité de population dans cette région forcément, et la densité de trafic automobile évidemment, forcément ça, ça amène beaucoup de, de nœuds routiers et de, de trafic et de bouchons, évidemment j'ai eu un éclair de génie euh, parce que je m'apprêtais à traverser euh, 50 mètres à gauche et euh, je me suis souvenu que c'est une traversée qui est très longue et qui était en deux temps et euh, voilà, tu peux jamais l'avoir d'une traite, alors que 50 mètres à droite, tu peux l'avoir en un temps Donc ça vaut le coup de faire deux fois 50 mètres en plus pour traverser. Voilà la rue Maurice Berthaud avec son parking cyclable habituel. Là ça va, c'est tranquille, il n'y en avait que trois garés sur la piste, ça peut être beaucoup plus. Alors cette partie du bas de Beson, c'est limité à 20 km heure, hein, donc euh, c'est assez paisible, euh, les piétons vont pourquoi pas marcher sur la rue, écoute, euh, voilà, est quasi, on est quasiment dans les, euh, la zone partagée, et puis bon, du fait des travaux et, et des trottoirs condamnés de ci-de-là... Ah, c'est les coronapistes à la besonnaise. C'est <rire> juste des vélos jaunes qui sont pas rien, rien d'autre à bouger et les petits vélo des petits vélos dessinés. Oui, besoin. Il va falloir qu'on discute. C'est vachement bien. Hein vous avez réagi super vite à peindre des petits vélos partout. Mais on enfin, va. ça, ça n'en fait pas des aménagements. Ça fait, ça fait juste un truc un peu paternaliste euh, pour dire euh, aux automobilistes, vous voyez, ils ont le droit de rouler là, quoi. Hein Mais bon, c'est inscrit dans le code, on a le droit de rouler là de toute façon, quoi qu'il arrive. On va terminer cette déliopse. Et eh ben, un, un petit peu comme elle a commencé, euh, c'est-à-dire avec, euh, avec une petite séquence euh, extraordinaire. <rire> chez moi, j'entends, chez moi. Voilà. Euh, ben bah voilà, écoute, euh, je m'arrête là avec euh, ma venue au TPE pour aller regarder un petit peu ce qu'il allait euh, s'y projeter. C'est mon cinéma-théâtre le que j'adore. Un peu de statistiques. Alors, Eurolife donne désormais la moyenne totale. C'est pas la moyenne roulante, c'est la moyenne totale. Euh voilà, de ton trajet. Et attends, je voulais te montrer ça aussi. L'avenue Marcel un besoin. Ça s'appelle Avenue. Et alors, euh, historiquement, euh, j'ai croisé un, un résident de cette avenue qui m'a expliqué que dans les années 70-80, encore, les voitures des PTT pouvaient passer. c'était des 4L utilitaires. Et elle avait pile la largeur pour passer à l'époque. Mais évidemment, depuis, aucun véhicule n'est capable de passer là-dedans. D'ailleurs, l'employé des PTT, euh, il distribuait le courrier par la fenêtre, mais il pouvait pas, il avait pas la place d'ouvrir sa portière. Allez, c'est pas mon genre, mais je vais t'offrir un petit peu d'intimité, hein. La cuisine, avec la vaisselle pas faite. Ça, c'est l'enfant. Le vélo de madame, le vélo de mademoiselle, le vélo de jeune homme. Et les trois vélos de moi. Le Brompton qui est plié en dessous. Le spé à droite et le croix de fer à gauche. Et la mascotte de la Miluk oui, Family. Et de la boutique L'Échappée Belle, 71 rue de Nanterre, Aranières-sur-Seine. Presta Paulette, euh, madame, monsieur. Qu'est-ce que as adulte maintenant à la fête C'est un an. Voilà. Et un gros nonos. On est en train de réfléchir à un vélo spécialisé, euh, comme un petit porteur ou quelque chose comme ça, ou un cargo, pour l'emmener en balade avec nous. Et le traditionnel Relive, donc, qui désormais prend en compte la vitesse totale du trajet, c'est-à-dire euh, ta moyenne du point de départ au point d'arrivée, même si tu as perdu beaucoup de temps à beaucoup de feux rouges. <rire> voilà. Donc en réalité, la moyenne réelle était près de 22 km/h, la moyenne roulante. Hein. Et là, bah, ça nous donne du 16 de moyenne totale, ce qui est toujours supérieur à la moyenne vitesse moyenne d'une automobile en zone urbaine, puisqu'elle est de 14 km h à l'échelon national, donc autant dire que c'est pire à Paris et en banlieue parisienne. Bon, je te souhaite un excellent week-end, je fais un bisou, et je te dis à bientôt. Salut